Les pas que tournent en bas se mettent en planche au quartier. Les qui rentrent par les deux côtés j'suis au quartier. La à la vendeuse de la boulangerie du quartier. Tire trois taf sur la nez tu deviens tout blanc au quartier. Les pas que tournent en bas se mettent en planche au quartier. Les qui rentrent par les deux côtés au quartier. La à la vendeuse de la boulangerie du quartier. Tire trois taf sur la nez tu deviens tout blanc au quartier. Je voir mon skag, alors direct les je J'pose des prods avec Greg dans le milieu, on l'appelle 3G. J'ai passé des nuits entières à bosser, sans cadrer. J'peux lâcher un son par week-end pendant une année. Et toi notre grand plus dangereux que les fédéraux. J'tape ton bloc sur coque, j'tombe queue, sur des faits divers. J'attends pas les faits pour moi, des féréraux. J'ai grandi dans la Hesse, rue c'était ghetto. J'ai grandi dans la Hesse, rue c'était ghetto. Puis lâché dans la gêne, y a que des yens dans le rétro J'ai grandi dans la Hesse rue Bergeret, c'était ghetto Puis lâché dans la gêne, y'a que des yens dans le rétro Les pas que tournent en bas se mettent en planque, j'suis au quartier Les qui rentrent par les deux côtés, j'suis au quartier L'achat à la vendeuse de la boulange, du quartier Tiens droite à sur la main, tu tiens tout blanc, j'suis au quartier Les pas que tournent en bas se mettent en planque, j'suis au quartier Les qui rentrent par les deux côtés, j'suis au quartier à la vendeuse de la boulangerie du quartier Tiens sur la meute, tu deviens tout blanche au quartier Elle veut ses Louboutins, son sac à main et son Cayenne Elle veut la tête du réseau, pas n'importe quel citoyen Négro tu veux brasser, femme ta gueule et prends ton maître Oh, oh. Elle veut ses Louboutins, son sac à main et son Cayenne Elle veut la tête du réseau, pas n'importe quel citoyen quand tu veux brasser, pas faire ta gueule et prends ton maître T'auras peut-être le bracelet mais logiquement t'auras du ferme Des staff américains avec rallonge en guise de laisse Pas de rêve américain ici dans le four c'est des ténèbres Je calcule pas Philippe, quand je porte mes sables c'est mieux que le reste Elle dit que c'est une fille bien quand je débarque comme Marco Benz Elle dit que c'est une fille bien quand je débarque comme Marco Benz Pas de rêve américain ici dans le four c'est des ténèbres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 sur la neige, tu deviens tout blanche au quartier Les pas que tourne en bas se met en planche au quartier la de la venteuse de la boulangerie du quartier